Regardez-moi bien dans les yeux, je sens vos paupières lourdes, votre respiration plus calme, mais non, c'est pas l'heure de la sieste, c'est votre minute santé. Alors, parlons de la sieste, justement. On sait tous que prendre soin de son sommeil, c'est essentiel, et que parmi les astuces utiles pour récupérer d'une nuit compliquée, la sieste est probablement le moyen le plus efficace. Déjà, contrairement à bien des remèdes pour soigner son sommeil, la sieste est gratuite, pratique, non toxique et sans effet secondaires sur la santé. En plus, la sieste compense certains effets du manque de sommeil. Elle permet notamment de rester vigilant à court terme et d'augmenter ses performances, son attention, sa capacité d'analyse. Elle réduit aussi le risque d'erreurs et d'accidents. D'ailleurs, une étude menée à la NASA sur des pilotes et des astronautes a révélé qu'une sieste longue de 40 minutes améliorait leur performance de 34 et leur vigilance de 100 Mais les bénéfices de la sieste ne s'arrêtent pas là. Parce qu'elle a aussi des avantages psychologiques. Une sieste, par exemple, peut être perçue comme un temps à soi, une parenthèse bien-être et favoriser un sentiment d'apaisement. Bon alors, la sieste, oui, mais combien de temps Deux 10, 20, 40 minutes C'est quoi la durée idéale Eh bien, il n'y a pas de réponse, en réalité. Pas de réponse toute faite, puisque le choix dépend en fait de la situation et des habitudes de chacun. Par exemple... Quelques minutes de repos permettent déjà d'apaiser les tensions de l'organisme. On peut faire cette micro-sieste à toute heure de la journée et l'initier par des exercices simples de respiration. Ensuite, entre 10 et 20 minutes, on entre dans une première phase de sommeil. Le corps se relâche, le cerveau se pose, et au-delà de 20 minutes, on récupère d'un manque de sommeil des nuits précédentes. Alors ponctuellement, cette sieste plus longue au-delà de 20 minutes, c'est nécessaire pour éviter un niveau de fatigue élevé. Mais sur la durée, il faut faire attention. Car ça devient une habitude et surtout, ça peut venir perturber nos nuits. Alors, on a parlé de la durée, mais n'oublions pas que cette sieste, faut la faire dans de bonnes conditions. Et oui, euh, trouver un endroit calme, par exemple, à la bonne température, pas trop lumineux. Et si vous pouvez être allongé, alors là, c'est l'idéal. Enfin, soyez bien à l'écoute des portes du sommeil. Les yeux qui clignotent, les paupières qui deviennent lourdes, le corps se délasse, les baillements qui commencent à apparaître. Vous voyez C'est l'appel du sommeil. Alors, adopter la sieste peut demander un certain temps. Les habitudes se changent sur la durée. Donc si la sieste ne fonctionne pas pour vous dès le début, soyez pas trop surpris. Il faut accepter et apprendre à se poser quelques minutes cette jeune victoire. Oula, moi, parler de sieste, ça me suffit pour avoir envie d'en faire une petite. Je suis pas mal avec vous, mais je vais y aller, vous laisser. Et n'oubliez pas, à votre santé.